le bloc opératoire, c'est le cœur nucléaire de l'hôpital. Et il est évident que euh, choisir d'informatiser ce processus, c'est en même temps franchir un grand pas en termes de performance, de trouver une solution qui euh, serait à la fois, effectivement, euh, agile, mais en même temps qui aurait une grande robustesse. Et c'est vraiment ce qui a fait qu'on a choisi ce, ce, ce produit. Alors Sur le plan organisationnel, la solution à Block bloc a permis de répondre et d'apporter une vision à long terme sur les programmes opératoires afin d'optimiser les plages. Les statistiques recalculées en temps réel nous ont permis d'avoir des durées d'intervention déterminées au plus près de la réalité, ce qui nous permet de reproposer des plages laissées vacantes afin d'optimiser le bloc opératoire. Sur le parcours patient, ce qui a été amélioré, c'est la relation au niveau des fiches de liaison bloc service qui est informatisé et les services ont en temps réel, ce qui se passe au bloc opératoire et la préparation de patiente est faite en regard de la programmation. Et on a réussi aussi à diminuer les temps d'attente au bloc opératoire grâce au top horaire des brancardiers qui brancardent les malades vraiment à l'instant T au moment de rentrer en salle d'intervention. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'outil de mesure. Donc euh, ça nous a permis d'avoir un outil de mesure, un outil de mesure fiable, un outil de mesure, une fois de plus, qu'on a su adapter aux indicateurs qu'on souhaitait retrouver en, de manière récurrente. Après, c'est aussi un game pour les équipes. Hein. Euh, on passe d'un format papier figé à un format informatique qui est transformable, qui est mobilisable, qui est vivant et qui bouge toute la journée. Donc euh, travailler sur un taux de rotation plus important en unité d'ambulatoire. Donc M-Block Module Chirurgie a été un petit peu une petite révolution au niveau du bloc opératoire. Ça nous a permis de mieux appréhender la programmation des malades, de voir la progression de cette programmation et de mieux prendre en charge les malades par une meilleure fluidité. L'essentiel de cette, de cette solution informatique pour nous, ça a été l'articulation avec les autres solutions informatiques et notamment avec Diane Anesthésie qui est le, le logiciel informatique d'anesthésie qui nous intéresse plus particulièrement. Le process, une fois qu'il a été décliné, on a plus travaillé au niveau micro. Donc au niveau micro, ça a plus été un travail de terrain et surtout sur la phase père opératoire. Donc là, on a beaucoup travaillé avec les équipes main-care sur Bordeaux. C'est aussi coller au mieux, je le répète, à notre organisation et à notre façon de fonctionner. Donc utiliser notre feuille de traçabilité, jusque-là utilisée en bloc opératoire par les infirmières de bloc et adapter l'outil Maincare et l'outil M-Block chirurgie à cette feuille là. Donc ça ça a été un travail plus plus en profondeur mais qui s'est très bien réalisé et sur lequel on a eu un gros appui et une, un gros accompagnement et surtout une, une grande écoute des équipes Maincare. Tous les métiers ont réfléchi ensemble et finalement le choix s'est fait très naturellement et on a aujourd'hui une solution qui nous donne à la fois des indicateurs extrêmement intéressants et puis surtout une traçabilité et une sécurité qu'on n'avait pas, qu pas avant.